Les aliments que nous consommons au quotidien agissent de bien des manières sur notre corps il n'y a qu'à voir la sensation de lourdeur que l'on ressent après un repas trop copieux ou les problèmes intestinaux qui nous constipent pendant des jours parmi ces aliments certains sont plus bénéfiques que d'autres et peuvent régler nos troubles digestifs en l'espace d'un instant selon the national center for biotechnology information la santé du système digestif est grandement basée sur des facteurs tels que notre alimentation la pratique régulière d'un exercice physique ainsi que le stress auquel nous sommes confrontés au quotidien. En effet, ce système est lié à de nombreux organes, dont les intestins, qui permettent notamment le passage des nutriments dans le sang. Par conséquent, l'obstruction de cet organe vital peut très vite engendrer des problèmes plus graves. La constipation est l'un des troubles intestinaux les plus communs. Selon The Journal of Medicine, cette condition se caractérise par une défécation irrégulière, des selles dures et difficiles à évacuer ainsi qu'une obstruction complète de l'intestin dans les cas les plus extrêmes. D'après cette même source, elle toucherait de 1 à 80% de personnes dans le monde. En effet, les problèmes de digestion arrivent régulièrement, surtout lorsque l'on ne fait pas très attention à son alimentation. Cela peut notamment occasionner une accumulation de toxines dans le corps qui peuvent éventuellement se transformer en maladies dangereuses. Pour maintenir un métabolisme sain, il est nécessaire de prendre soin de son système digestif. Voici une recette à base de dattes et de pruneaux qui vous permettra de nettoyer vos intestins de manière rapide et efficace. Fruits, fibres et hydratation selon la revue scientifique Nutri, les pruneaux sont un excellent laxatif naturel. Leur richesse en fibres en fait un remède efficace contre la constipation et ses fruits possèdent de nombreux bienfaits sur la santé grâce à leur teneur en sorbitol, acide phénolique, potassium et vitamine K. Allié au date, riche en fibres et en polyphénol. Il constituent un remède très efficace pour améliorer la digestion de manière naturelle. D'ailleurs, une étude aurait montré que la consommation de dates aurait un impact positif significatif sur la santé intestinale ainsi que sur le développement du cancer colorectal. Dans cette recette, ils sont mélangés à de l'eau, ce qui en fait un remède parfait contre la constipation. En effet, les fibres contenues dans ces fruits améliorent le transit intestinal au niveau du côlon, tandis que boire de l'eau augmente la fréquence des sels et améliore leur consistance. Comme le prouve une étude menée sur des patients souffrant de constipation chronique. Un apport quotidien en fibres augmente la fréquence des sels et cet effet s'améliore de manière considérable lorsqu'il est associé à une augmentation de l'apport en liquide. Par ailleurs, The Journal of Medicine soulève une question importante concernant les effets secondaires des traitements achetés en pharmacie. En effet, ces derniers peuvent entraîner des diarrhées sévères ainsi que des risques de cancer du côlon. Ainsi, pour éviter ces risques, mieux vaut se tourner vers des méthodes naturelles. Dans ce sens, les scientifiques recommandent la thérapie à base de fibres car celle-ci donnerait lieu à une réaction physiologique permettant d'augmenter le volume des sels. Le remède naturel à base de dattes, de pruneaux et d'eau. Ingrédients 140 g de dattes 140 g de pruneaux 5 tasses d'eau bouillante Préparation Il n'y a rien de plus simple que cette préparation. Mettez l'eau à bouillir et lorsqu'elle atteint son point d'ébullition, ajoutez-y vos dates et vos pruneaux. Ensuite, laissez le mélange mijoter sur feu moyen pendant un quart d'heure. Une fois vos 15 minutes passées, éteignez et laissez la préparation refroidir. Enfin, mixez le mélange et conservez dans un récipient hermétique. Conseil d'utilisation Pour un résultat optimal, prenez une cuillère à soupe de ce remède le matin. En étant à jeun, vous en ressentirez les bienfaits immédiats. La richesse en fibres de ce mélange vous permettra de vous débarrasser de vos problèmes de constipation et de maintenir un système digestif en bonne santé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'essayer ce remède et d'en apprécier les nombreuses vertus.